Moi je suis une grosse lectrice de, de romans feuilletons 19 e donc euh, c'est un mélange d'Oliver Twist et, et de Sans Famille, donc euh, ces enfants qui sont jetés sur, dans, sur, à, à la rue, et j'ai toujours pensé que ces, ces enfants étaient miraculeusement épargnés par le mal, et que c'était peu vraisemblable, parce qu'un enfant trop gentil, y survit pas. C'est pour ça que j'ai voulu cet enfant qui est à la limite entre le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Malo de l'ange. Il est à la fois sous la protection de l'ange et tenté par le mal. Et il a un comportement qui est très limite. Et à l'intérieur, il y a une scène odieuse. Voilà, voilà elle est là, effectivement. C'est cette petite fille qui va rentrer dans, chez, chez une boulangère. Et euh, la boulangère l'escroque. Et la petite fille perd sa pièce de monnaie, l'unique qu'elle qu qu est, la, la boulangère prétend que c'est une fausse pièce et elle n'est jamais punie cette boulangère, je l'ai gardée là, je me suis dit c'est pas possible, je, je, je vais me venger, et donc bah, j'ai pris effectivement la même scène, sauf que là c'est Malo Delange qui a, qui a le dernier, dernier mot, parce que lui il n'hésite pas à mentir, à tricher, à voler. Et c'est comme ça qu'en en fait, il, il arrive à avoir le dessus sur, sur un, un adulte malhonnête, voilà. Ils sont aidés par euh, pratiquement personne ces gamins, ils doivent se débrouiller tout seuls. Bon, il y a quand même... Euh, justement, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait personne. <rire> c'est le seul sur qui ils puissent compter. Donc j'ai voulu qu'ils s'appellent personne. Voilà, est-ce que Vidoc s'appelait personne Parce que là, vous êtes, vous inspirez de Vidoc. C'est Vidoc, oui, c'est Eugène François, voilà. Euh, non, il ne s'appelait pas personne, je pense qu'il a pris tous les noms de la Terre, puisqu'il s'est déguisé en bonne sœur, en matelot, en, en duchesse. Euh, bon, c'était un transformiste avant la lettre. Euh, D'ailleurs, il a fini sa vie en faisant un one-man show en Angleterre, où sur scène, euh, il se transformait. Donc, il, il prenait les différents déguisements. Il avait testé ça devant le roi Louis-Philippe, ça avait bien marché. Alors, moi, je suis tombée amoureuse de Vidocq très, très jeune aussi, par la télévision, en fait. C'est par, par le feuilleton télévisé. Bah ouais, qui n'a pas, quand on a mon âge, qui, qui n'a pas été amoureuse de, du Vidocq de la télé Et vraiment, bon, bon, voilà, j'aimais tous ces personnages frontières, puisque, en fait, Arsène Lupin était aussi un de mes un des grands modèles. Donc, euh, voilà, j'ai voulu qu'il y ait la grande ombre de Vidocq dans dans ma série sur, sur Marlowe. Voilà. Alors, si on trouve de, de l'argot dans, dans tous les livres du 19e de, de Hugo, de Balzac, de Gensu, etc., la seule source, c'est Vidocq, puisque c'est lui qui leur a appris à parler argot. Tous les écrivains ont rencontré Vidocq, et Vidocq les a mis au parfum. Et par extension, moi aussi, puisqu'en fait, il a laissé ses mémoires, et que dans ses mémoires, il a donné un, un dictionnaire d'argot. Ça vient, il y a des choses qui viennent du Moyen-Âge, hein, c'est un très vieux, c'est le langage de la cour des miracles, c'est très ancien, donc euh, c'est un leg des siècles. Donc après, euh, voilà, pourquoi on, on jaspine l'arguche comme un grinche, euh, Et puis toi t'entraves que pouic, euh, parce que t'es rien qu'un cinv